Bonjour chers amis, aujourd'hui je pars à Miami donc euh, je pars avec Camille, là en ce moment elle est euh, vite vite aux toilettes, on va embarquer donc on a une escale ici à Madrid et je, je voulais juste partager avec vous le, le, le pouvoir de l'anticipation. Quand on part en vacances, partir en vacances c'est vraiment très agréable mais les vacances ça commence déjà quand on planifie et ça s'appelle le pouvoir de l'anticipation. C'est un pouvoir que nous ne devons pas négliger quand nous planifions des choses, quand nous avons des projets, quand nous avons des, des choses en cours, quand nous avons euh, vraiment des, des, des idées euh, et, et n'importe quel autre projet. Nous prenons parfois autant de plaisir à anticiper, à préparer que de partir ou de réaliser le projet. Et euh, voilà, n'hésitez pas dans, dans vos vies si vous voulez vraiment que des choses bougent, que des choses soient différentes, essayez d'avoir des projets pour lesquels vous pouvez vous projeter vers la réussite. Si vous n'avez pas de projet, vous, vous risquez d'être dans une routine ou de rester dans un cadre euh, et les projets nourrissent justement. Euh, cette, cette envie, et cette, cet enthousiasme, ce dynamisme qui vous, qui vous propulsera vers l'avant et qui vous donnera probablement plus de chances d'avoir une autre vie, une vie meilleure que celle que vous avez probablement aujourd'hui. Donc euh, je vous dis à très vite, je vais monter dans l'avion, j'attends Camille qui va sortir du petit coin et euh, je vous reverrai à Miami où je vous ferai bien entendu des vidéos quotidiennes comme j'ai l'habitude de faire. Donc n'oubliez pas le pouvoir de l'anticipation, préparer des projets si vous voulez vraiment que votre vie s'améliore, Vivez, vivez à l'avance des projets. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao, ciao. Voilà, je te tenais quand même à vous dire, parce que je viens de faire, viens de faire une petite vidéo. Tout est parti, comme on va embarquer. Ah. Juste, on part en vacances. Ouais. C'est bien. Ouais. Ah, t'as pas l'air heureuse. Bon, oui. ben j'y vais sans toi alors. Ciao. Bon, un ben plaisir. écoute, au revoir, à bientôt. Bon, tu tu m'en dis, je t'enverrai une carte postale hein? <rire> Salut les amis.